Donc, c'est politique là, un pile, en pile, j'entends de là, et j'en m'abgarde de là là, bagailleux vraiment grave, c'est relcaille ma courrelle. Ça pas bien ranger quoi Vous comprenez si après le passé, États-Unis déjà l'a dit, FBI a dit, et dans le Sénat, il y a des choses vraiment graves dans le Jouka Vigno. Bonjour, bonsoir tout le monde, content de me C'est le moment pour me présenter une principale information sur la là Et après, c'est voir tout le monde. Bonjour, Timamit, dans le salon de la CAI. Depuis que tant les États-Unis a caressé l'idée pour vous y chercher, il y a des gens qui sont impliqués vente 22 balles, dans des malversations, il faut que le FBI l'ongèle directement sous sénateur Latibonit lan youi la note la tortue qui n'a gros problème et on fait connaître la terrible problème santé très bientôt capable mourir mais cependant, c'est pas seulement ça. Tout, Génie Roni-Célestin, avec l'Okio, tout, qui prend en bas la main, et moment quand même, je dans la grenouille là, un pile de monde parle de ses états déclarations, ça qui fait, côté dit, prêt pour débarquer, venez chercher le Sénat sans perdre du temps. Entre-temps, dans le même dossier, ça tout, le Sénat et là, la presse pour lui parler, un pile de cause, elle chute et roulette rouge sous Canada, après les États-Unis qui accusent, et même le dossier, ça vous fait connait tout, le Sénat et là, tu en bas en bas. Ta travail pour même moun sa yo joune jodia qui a accuse la. Parole yo gète en parle, pral gampil kouri nan pays d'Haïti Si so tu te kampe pranchez ou chita, si so tu tap marche, campé, gon kouri pral fait et un pile moun pral saisi, le ou fin comprenne, nan ki malversation, équipe qui te sou pouvoir ou ta fè pays ya, en pile sénateur ak député, nan qui sa yoteye, c'est gouzen nan pays d'Haïti Mais pour l'instant qui te nous ak détails information qui pral rentre est là moi, 20 jours, vous a avez une nouvelle de dans le groupe. Vous n'avez pas de temps pour vous répondre. pile, êtes là pour vous déplacer. Vous avez une nouvelle. Sous SofiAtv83, abonnez-vous à ma Tout détail est venu. après en après l'autre. Vous la dossier au grand complet dans mes Lambert, dossier au grand complet les dossier fini, complet dans c'est le travail, c'est l'institution, respecter le travail institution. l'institution. C'est l'homme à ULCC de travail. Après, si Baf a travaillé, il a payé pour la fête à Cheffleton, ULCC. Après, ULCC est fini, il a voué par Baf ou bien Baf fini, il a voué ULCC et il a voué par du gouvernement. Eh bien, au FNAC, fin de travail, il on dit au FNAC. Il fait travailler au niveau du département de trésor américains. Travaille par là à le Il comment d'argent. Comment y a le profit des gangs? de des le le dossier est complet. on il dans le le le Même Tom Nour est tout qui Et on pour dire Jamais pas venir parce que Rédi est un tout quatre pays. Mais il y a 100 lignes. tu sais, il y a 100 lignes. ne pas s'il y a deux gauches ou s'il y a deux droits. On ne qui. ligne. Ou bien qui brèche politique, monsieur. pouvoir de gauche, la vie, c'est celui qui a vaciller là-dedans. pouvoir de droite, la vie, c'est celui qui a gouiller là-dedans. N'importe quel pouvoir. pouvoir centre-gauche ou bien centre droit ou bien pouvoir droite gauche vini quel que soit le pouvoir, monsieur, c'est des nègres qui ne peuvent pas vivre sans ils ne chef. D'ailleurs, pour monsieur, il e. a son dans qui zone qui est mort. Et si so, vous prenez, les nègres tellement qu'on ils fait vie de dans le pays, tout en ayant oui. oui. une immunité. Ils ont toujours connu que les nègres sont marrés, ils pas chefs. Mais pour nous, c'est Yuri, c'est Yuri la tortue qui vient de venir, un peuple haïtien, que Américain, Canadien et les arrangé, ils ont accusé parce qu'ils sont si innocents. Pasteur, Yuri La Tortue Prédicateur, yuri La Tortue Homme de Dieu, yuri La Tortue, mesdames, messieurs Finalement, 2023, peut pas ici reconnaître, monsieur, comme yoti innocent Mais ça pays y réduit, pas de moins moi mémoire, on a parlé là Mesdames, messieurs yuri La Tortue sont visées et c'est un déchet social y a gagné et pour m'a dit, n'est-ce pas plus gousé que dans le pays, Monsieur le chef de sécurité, Gérald Attentu, premier ministre à l'époque, là, au fin de l'année, Jean-Bertrand Stigouliet. Monsieur voyage avec Gérald Attentu, il y a eu un Canada, mais il passé par Miami avant. Il était a arrêté, oui. Comme c'est vrai que tu es avec Gérald Attentu, Gérald Attentu dit, si on va là, le chef de sécurité là, si vous avez pas chef sécurité là, lui-même, il pas Haïti encore. la tortue, chaud blanc. blanc, obligé, fait faire lacs, vous la vous Sinon, vous la gueule, vous n'avez pas la gueule, la 2026, la 20 ans, vous 20 ans dans la cour, Floride. Madame, messieurs, eh bien, ce fameux, vous n'avez la dont je vous parle, je vous dis, il y a assez de ruses. Vous pouvez présenter devant, micro de la presse, pour la dire que l'international accuse elle des droits d'il. Elle a cité non, j'ai eu des mouns qui t'en assois une. Il y a eu l'attention. Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Où ça, et le parti Yuri Latotia a, a, a supposé banni a un sur l'échelle nationale. N'importe quel qui pose candidat un sur le un parti politique Yuri la il doit rejeter le début en l'air. Parce que ce parti politique un qui tire profit à partir de création de gangs, et à partir de drogue et à partir de blanchiment d'argent. Il a eu la tortillade d'écrire, va répondre. Quand est canadien, monsieur nous-mêmes, ici qui Canadien Quand est nous, pour nous répondre, qui nous, qui est-ce qui va est-ce qui va Qui est-ce Qui Qui Qui manger Et puis, nous nous mêmes Nous pour nous pour si toutefois, pour le ta perdre du temps, pour ta répondre, on ne peut pas manger à manger à, mouches, à ravettes, à manger même côté sous fatra, dans la table ou bien dans votre presse, et puis pour lui pour ta, pour ta choisir de répondre. Il n'y a pas de prête pour moi pour ça. Il blague a balle. black <laughs> Alors, monsieur, qui ne peut pas, madame monsieur, qui est niveau, qui est un dans le pays d'Haïti? à l'époque, il n'y peut pas connaître si pays y a t'app vinn ça si technologie pas vinn ko ça connait ça au pas dans drogue même non recommandement police ça n'a pas gardé là madame monsieur si on a pas arrêté nèg qui dans drogue et parce que nèg yo pas avoir drogue dans l'autre pays qui fait que ouais a acheté fi du monde on nèg non recommandement la police ça là nèg yo qui club nèg yo plage nèg yo non seulement nèg yo qui club nèg plage mais il y plusieurs hôtels et puis il y a nèg combien la police paye non tout nèg ne yo net le blanchiment d'argent était pour drogue dealer on l'a qui ont blanchi l'argent pour Drogue dire. On les qui Drogue dire. ou c'est directeur départemental du Nord, ou c'est directeur départemental Gradas, ou directeur départemental Antimoni. Ça veut dire que vous descendez Après ça, même qui est responsable de la police dans le département, qui est chef police dans le département, vous partez de la descente là. Mais vous ne pouvez pas permettre la police d'arrêter Drogue Diller qui a la Cocaïne. Vous. Après ça, 100 000 dollars y ont eu nous. Non, non, non, bien sac. 50 US, non bien sac. Il a Amazon, 8, like, call, are <coughs> qui blanchiment d'argent, qu'on a pour ou pas Qui est-ce qui n'a pas de problème Pendant 000 US, US, comme directeur départemental non, sac, comme ça ou bien, monsieur le sénateur, l'ancien sénateur, toujours notre sénateur, bien. Venue. Alors, sénateur, pour reprendre, le problème que nous gagnons, hein, c'est que en 2019, Bernd Grabner et Max Kill, de toute façon, c'est en apparence même moun là, yo dit même bagaille, des CV, Bernd Grabner, qui sont CV sur LinkedIn, qui est officiel, ou avec haïti euh, de, de 2019 à 2021, Max Kill. c'est pratiquement même même parcours là avec Bren euh, Grabner excepté que Max Kiel pas vraiment existé et a li auteur livre là et que Brent, pendant l'a fait rapport l'a écrit livre donc de temps en temps il a même dit ah gonnek a relé Max Kiel mon cher monsieur dit même bagaille avec donc ça son bagay que ni ministère ni communauté internationale là, nous su que vous yo, yo, yo pas capable d'étonner, doit devez aussi étonner que nous-mêmes. du Alors, moi-même, je dis, je ne suis pas trompé d'ennemis, parce que pour moi, euh, l'ONU de bonne foi, moi, je pense que quand nous découvrir Brent Gabner, ça a aidé en pile les Nations Unies, nous allons ça, oui, parce que nous avons écrit affaire légale. Mais pour moi, je ne suis pas loué, on est qui en dedans, yo, et puis en même temps, nous fait faire des informations même par rapport à l'ONU. Ça c'est ça ah, c'est oui, eh, ça eh, c eh, premier bagaille que moi-même moi était moi envie de dire même dire Alors sénateur il qui dit songé lui-même dit que des machines qui transporté des drogues et même je le fais avant, parce qu'il faut bah, le venir là tout me supposer. lui a dit qui machine qui leur qui moi qui a qui rien C'est ça Et moi-même moi beaucoup moi, rentrer dans détail moi fine décrire livre là par rapport à un tract international parce que tout haïtien comprenne là je vais prêter donner trois seulement dans le livre. Depuis écrit un livre académique, quand vous avez écrit rapport pito vous rapport pour dire écrit un rapport Pitou Caribe pour vous dire que C'est Joseph écrit un Tout le comprend que les fait là sont derrière pour que l'ica essaye faire des passer. Et Max Kill. Ouais, j'ai écrit dans le livre là. Malheureusement, ma grande pile, mauvais exemple qu'il a nous avons une pile qui pas actuellement dans la presse ou bien dans l'autre bagaille. C'est comme Max e e, Kelly e, e, a dit. monde on dit, on Twitter, on a tel bagaille. Et puis, on a pensé, c'est un journaliste lié. C'est même vieux exemple qui fait que Max Kelly, et ça que Max Kelly a fait, il a pile. Parce que les, les commencent à être de tout côté. Ils arrivent. des journalistes oui. qui chaque jour pour un micro, qui parlent là, qui parlent dans le pays. Et puis ils dit ça, ils veulent. Et puis ils disent, il n'y a, Twitter, a aucune référence. Ils n'ont pas note. Ils pas. rien. Et puis, ils ont changé Jean-Dominique, ils ont changé Liliane. Ils ont gardé assez de monde qui est journaliste. Et puis, quand y a un exemple, ils ont fait un pilote mauvais exemple dans le pays. Et c'est peut-être ça, oui travail que nous avons fait, c'est mon travail simplement que le sénateur a fait pour le découvrir. Non, non, max, c'est ça. Max, c'est ça, la Même tant aimé que dans le pays, un pile monde n'est pas journaliste, leader politique, tout le monde retourne dans la science. Parce que le depuis nous quitter science, là, pays y allait, pour dans mon monde, il dit, ah oui, ça bon, ça pas bon, next ça vole, nou sa Nous, c'est exemple ça qui en va. Nous pas à l'oral, sénateur. Nous sommes pas l'oral. Tout le monde à l'oral. Et il longtemps qu'on est journaliste, le temps les créditoriales, il fait référence. fait références, il dit, voici la résolution des Nations Unies. Je dis, on est qui est mon bout de micro, il dit Tou tout salué sur tout le monde. Donc, comment d'après vous Max Kill, car ka colporté des bagailles, côté limité, même dit en page 148, que Yuri Latortu a été arrêté à l'aéroport international de Miami pour quatre chefs d'accusation. Il a eu de la chance, l'intervention de son oncle via Washington, lui a valu un laissez simple pour Haïti, mais il était prévenu. Hein? Donc ça veut dire que je suis complètement bien. discrédité. Moi-même, le combat est extrêmement important. Et c'est ça qui fait que, moi dit tout journaliste, tout étudiant, tout monde qui attendait là, la démarche scientifique et académique, sont bagarre est toujours adopter. Il extrêmement facile pour un on... monde, micro, et puis il tombe jouré tout le monde. Il y a 10 000 personnes qui a suivi, mais demain, il a à 1 000, et puis après, dans la société, il va pas pu capter son Mais est-ce qu'on a jamais été dans vie au sénateur Non, c'est pour arriver à la question. Pas de monde qui a arrêté dans n'importe qui État, Miami, dans les États-Unis, n'importe dans eh, la Floride, par exemple, dans le cas Même n'importe qui État, aux États-Unis, et ce n'est pas qui grand pays que qui a arrêté. Oui, ou avez un dossier. C'est-à-dire que, ou un dossier. Deuxièmement, pas de monde qui a connu que le pays est c'est même avec Haïti, gens qui a fait des marches pour la guerre sous arithm, tu devrais bah Donc, really imaginons là que Jody a moi même qu'il a, pour nous dire que Yoté arrêté déjà. Le bien. ministère de la justice américaine a okay. arrêté sous quatre chefs d'accusation et puis Jérôme. Alors que Jody a n'importe qui est arrêté, quelqu'un va aller sous ordinateur, quelqu'un va aller vérifier ou après bon monsieur, dans les années 1950 aux États-Unis, il y a plus de suro. Même si c'est une tante faite Yabou... Bon, C'est dans les années 2000, donc il parle oui. Non, il y a 10 pour qui sont à mais pas jamais de comme ça. Ou après des gens qui répètent, oui. Ou après des gens qui répètent, ils n'a pas jamais vérifier. Parce que tout est, tout est, informatisé maintenant. Même le, pas de gain informatique, oui, je parle dans les années 1948 il oui, y a en un dossier, là à d'arrêter Ah non mais a bah, l'oral donc tout le monde a est dessus la vérité à soit il dis ah, eu tellement intelligent <coughs> il bah, eh, y a mais arrêté le mémoire dégagé le sorti là-dedans alors je veux dire n'eggla pendant ce temps les doux états-Unis sont gros pays mais pendant ce temps le doux intelligent dégagé au sorti n'en paye sa yo c'est la loi qui applique y a fini yo a yo yo kembe douce -so, quel que sont tes petits ou le petit Joe biden il y a arrêté, il y a arrêté, et puis non plat, dossier plat. Et, et pour preuve, c'est pas. Ou pas, il y a des présidents, Andy, Kankou, président Bill Clinton. Yo t'es arrêté, il te était e fumé. Il fumé, on l'a. Dans le Na dossier, libéral bal candidat. Mais le dossier a la, oui. Et pas parce que le dit le président qui fait retirer no? e yo le boulot, non? Et tout le monde a vérifié, ouais, y a arrêté l'on leur. Pendant le 18 ans. Oui, c'est pour ça, il était vide d'avance. Il était vide d'avance, il était tout le bagage. Il n'a pas aspiré. Bon, oui, parce <rire> que, parce que <rires> qu il connaît qu'en général, le dossier était là. Alors, moi, même qui t'a ici, aux États-Unis, il a arrêté, mais il n'a pas mis un rien dans dossier. Il a quitté le tout. Et puis, il a répété. Et pourquoi ça arrive? Il a l'autre génération, les modernes, et que le tout. Alors que, justement, si c'est science qui t'a suivi, regardé. il t'as pas le gardé, il a pas même répété, ça, dit. Parce qu'il n'y a eu jamais. Da Jamais d'arrestation, Jamais, tout le monde est aux États-Unis, Canada, dans tout pays Je on so. m'étudie, pas même gagner des dossiers qui ne sont pas d'y en. On n'en fait pas d'y en. On a fait le modèle de l'aspoir à un état. On a vérifié les fichiers. On l'école me... aux États-Unis, dans la FAU, Florida Atlantic University. Moi, l'école euh, Canada, dans l'Université Montréal. C'est là moi, a été retenant à la na côte des Neiges. C'est là qu'on été la Tout près de l'Université est... eh? là. Hein? Tout mou mou le monde a regardé, ou a pris <laughs> le record, clean, parce que moi-même, moi-même, Moi même, on la photo, on la photo, on a fait la photo, on a fait la photo, on a fait la photo, on a fait la photo, on a on on on on Le on on on pour que moi-même moi pas passer directive m'a de gouverner faut que moi-même moi suis un citoyen correct et dans pays côté que m'étais l'école côté que moi-même euh, moi diplômé parce que <laughs> diplôme en Haïti et son FAU ou record pas justement mais je de je la Florida Atlantic University ou à la Université Montréal Côté que parmi les étudiants étrangers, après qui recordent, moi te Donc, je dis, y'a pas gagne, un pas gagne. Excusez-moi. Oui, Excusez-moi. <rire> Haïtiens par exemple, disons, les Canada. Les papes, moi, même, ma, le Canada, ils ne peuvent pas de mal record. moi-même, malheur que je fais dans l'université Montréal, non? Il y a l'autre bagaille, mais il faut le craser, peut-être parce que l'abjéron, on l'autre côté. Et... Donc, en définitive, <rire> pour retourner, je ne vais pas de Moi-même, je vais dans le pays, ça, que ce soit justement en Europe, côté me faire doctorat. Que ce soit Canada côté me fait maîtriser, que ce soit NFU côté me d'aller étudier en langue, donc moins quoi que et que ce soit en Haïti tout, côté me fait, fait, fait la faculté de droit pour prince, côté me fait inauguré côté que moi-même moi tena l'Académie eh bien après le record pas jamais rien question ça ni en Haïti ni en France ni aux États-Unis ni Canada donc là négro a inventé comme il dit mentez mentez il restera quelque chose, eh bien dans mon cas il ne sera rien. Parce que tout un homme vivant, tout un homme vivant, je vais défendre ceux qui doit être défendu pour que je revienne en situation, je constitue constituer justement un exemple de ce que ça, un jeune Haïtien, qui a du courage pour le bataille. Ce n'est pas que dans la société, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire. Il y a pas de monde qui ne faire. Mais cependant... Par exemple, sénateur, peut-être que nous devons être assidus après toutes Pour que nous pas venu au niveau de l'Espagne, j'ai fait une interjection. A, ou gen, ou ou ou lui drug dealer qui <coughs> Il n'y a aucun blog dealer qui a besoin faire un master. Alors, c'est pas seulement ça. De on va bien mener comme ça, on va étudier. C'est pas seulement ça. Moi-même, 123, 10, je fais un master en 2001, 2004, je fais un doctorat, tout. 2011 et 2015. Eh ben sénateur, je du vous connaissez c'est un comique en bonne face, lui pas connait le monde qui de Mais sénateur, nous pas question, pas pose aux questions, il y des questions. la seule chose moins dit ça moi-même moins fait. L'autre moins pas moi-même ça me fait. Et ça me dit tout le monde qui aux États-Unis, ça vérifier dans université. D'ailleurs, l'université. université oui, moi je FAU, nous dit université Montréal. En tout cas, Des professeurs de thèse Ram, c'est vous un couillou. Bon. Mais non. C'est la référence. Depuis pas que là, de la pas Bon, nous, quoi. Bon, même dans la références, s'il vous plaît. Tout le monde a des références, ça, vous avez bon <laughs> inventé, av ça, l'autre monde a dit. Et puis, vous avez ouais, des audaces. Puis, vous avez répété les choses, l'un après l'autre. Vous avez là, son faux Il Vous avez répété exactement ça, vous avez dit. Parce que pour yo, il faut détruire. Pour <laughs> ah, yo, yo yow, il ne faut <laughs> pas accepter que je dis ça, ça, bon et que ça n'est pas bon. Il faut toujours détruire, et pourtant, il faut penser passé, c'est détruiser, détruiser, parce qu'en en fin de compte, on dira justement de cette personne, on finira par faire le caractère assassination. Donc, sénateur, nous comprenons bien. C'est-à-dire que pendant que vous avez écrit pour que vous vous avez comme charge, vous écrit pour que vous une charge, vous n'êtes pas capable parce que j'ai dit là, c'est-à-dire que vous été accusé de vous-même criminel, passé avez été accusé de au fac parce que au fac pas de répondre. fac avez doit prendre des années, il ne pas répondre, vous doit prendre des mois. sous une accusation criminelle, au moins, vous avocat. Donc, on pense que ça c'est pour expliquer et et les amis nous kap nou, ou, ou essaye de faire enquête par C'est euh, peut-être nous qui du cap VO, mais ou pas déjà jamatan nous à ce que dans le cadre d'enquête là, ou réaliser effectivement que c'est un bagage qui était gouvernemental, n'est-ce pas, à partir de 2019, associé à deux trois individus qui d'un international là, mais qui ont yo, même yo caché international là, double identité. Cependant, L'état très important pour nous parce que n'a pas illustré ce que que a dit. Mais si nous comprenons bien, je nous viens évaluer problématique et enquête là, c'est que des pile des rumeurs depuis des années et des années, c'est normal. Il n'y a pas adversité et, et oralité haïtienne là. En pile, humeur, y a une grande frustration, a pas qu'à jouer un soutien pour ça. Donc, à la limite, yo a écrit un livre qui reprend rumeur et puis qui corrobore, yo avec, on est qui, pas on vrai nègre, on faux nègre, qui dit, l'ité là, j'ai dit, l'ité là, l'été là, tout côté. Donc, euh, même si nous déjà d'accord, nous comprenons une situation, mais un pile point que le soulever, nous a profité éclairci. Si, par exemple, pareil intéressant que nous remarquions, il toujours essayé associer au. Il dit dans le livre-là que il li n'a pas de l'histoire d'Haïti en 2005. Et pourtant, garde ça, écrit dans la page 40. Yuri la Tortue est un jeune officier militaire qui travaillait directement sous Michel François. Sénateur la Tortue, qui relation à Michel François? Pour qui ça dit ça, est-ce que gon lien? Parce que nous déjà comprenons que les besoin mario à secteur mafieux. Alors, tout profiter font une question. Après ça, ou t'es dans Michel François li déclaré que après ça, ou t'as travail à l'équité, et que après ça, ou t'as travail, finalement, ou tous tout côté à la fois, sous tout bord. Est-ce qu'on a éclairci pour nous qui intérêt le ta gagne pour lier au conseil, et est-ce que c'est vrai? Ok. Moi-même, moi dit, le Radio défini, point de presse là, que moins besoin confronter masculin et moins en faire démarche malgré ta baideta la que n'importe le moins moun justement alga de côté lié pour que moins parler avec elle et moins dire que ça l'écrit à Bobi Maron nous à faire affaire légal dans les Nations Unies pour pour faire confrontation ça ça veut dire que m'en vie faire confrontation ça parce que tout ça Monsieur Dina, dit livre ça là OK tout ça, M. Dina ça nous refuté, et nous dit c'est diffamation. Bon, vous exemple, ça par exemple. Et Michel François, n'a pas Michel François et en 90-91. Premièrement, tout le monde qui connaît connaît que le 20 septembre 1990, moins gradué de l'Académie militaire, côté aussi lauréat par général Abraham et Anta Pascal Douiou. Gradué, oui, Gradué. Yo m'a mis vacances, le 1er octobre 90, t, yo affecté premier côté, quoi des bouquets pour me fait 3 mois stage, de octobre 90 à 7 janvier 91. Donc, vous pouvez être quoi actif? suis allé dans le stage, côté que, moi étape dans travail, dans tactique là, Il me allé défaire l'élection, 16 décembre 90, élection qui m'était à de pouvoir. Très bien. T, tout le bien passé côté m'a, immédiatement m'a fait élection. et l'autre bois, le 7 janvier 90, 10 11 moi je prends une place, hein, qui c'est professeur à l'académie, instructeur à l'académie militaire donc est-ce côté es d'un poste que tu as besoin pour que tu as fait des interventions ou tu as fait ou non, as un des débats ouais. passés de 7 janvier 1991 jusqu'à jusqu mars 1994 je suis professeur à l'Académie. dit Pendant le temps de coup d'état, je suis professeur à l'Académie. Donc, vous avez formé, formé des relève. Vous avez formé un relève. Vous avez gagné justement le colonel Ramus Saint-Ville, qui est directeur. Mm -hmm. Maintenant, prof, promotion que vous avez fait, vous avez sorti dans l'Académie. Vous ne pas à prendre la promotion encore parce que vous avez un problème justement de budget. Et le sa en mars là, yo voyé nous quatre là à la police. Donc Amie, yo ferme l'académie ou yo, yo, yo ferme academia. Nous en mars 94, et c'est en septembre 94 que ou vini. Même année. Donc, euh... donc, le malé, la police a malé dans le service anti-gang. Sous compte Capitaine Joannis, pas Michel François. Michel François, c'est ne qui était directeur, commandant la police porte au prince Moun qui a le dans le service anti-gang, an sous compte Capitaine nan. Parce que n'y a pas un rapport avec le colonel qui est en l'air. C'était là, mais les Mais autour de l'autre génération, tu es bien plus jeune, non Non, beaucoup plus jeune. Nous arrivons et que nous venons dans la police-là. Moi-même, moi, j'étais officier en charge d'investigation. Pas même sous compte capitaine, non, non. Sous compte lieutenant bassien qui est officier exécutif, et lieutenant bassien sous compte capitaine joël Est-ce que vous avons eu vivant aujourd'hui à la sénatrice Oui, je vivant, je vivant. Très bien. Dans l'arrivée, j'ai parlé de l'arrivée, non et pour être ça démonstration toujours scientifique et m'gabaye référence. Maintenant... Je n'ai jamais été sous l'ordre de Michel François, des sous l'ordre, commandant, compagnon, puisque moi-même, je n'ai pas écrit avec elle. Lorsque l'ordre monde, c'est l'ordre qui a écrit, ou qui a l'ouel, ou qui a parlé. Non, sous l'ordre, il c'est capitaine-là. Seulement, des cales-là, des cales Et tout rapport pour me faire, c'est capitaine C'est lui qui fait le rapport, le colonel. Donc, vous connaissez C'est très léger, c'est très léger. Oui, vous connaissez très léger, pas comprendre ce que vous avez gagné, les on cadet, à parler, parce qu'on y a tout vous deux Même si qui soit a l'école qu'on y a, la, et, disant, qu y a, y a... Bon, écoutez, c'est la nuit et le jour. Maintenant, pour te dire, bon, exemple, ça seulement, premièrement, je vais compte direct Michel-François. Un, je en fais plus comme professeur académie militaire. Deux, je ne suis pas rencontré au foie avec Kitan. pas qu'on en, suis pas entendre avec Puisque de toute façon, de temps en temps, il oui, y a Baritéo, il y a deux autres, il a fait. Il y a deux autres, il a fait news. Troisièmement, je vais vous dire une chose. Lorsque je suis sorti de l'académie Malé, la police, et l'homme sorti de la police, septembre 1994, les Américains sont venus. Malé, il a transféré Delma avec Américains, avec Américains, pour que mal, mal, non seulement mal fait patrouille, conjoint avec eux, mais mal travail de conseil avec eux. Et c'est de là que Monsieur Ouem, il pour que, Américain, il m'a dit M. pour mal former NPRG, National Palace and Residence Guard, qui s'alteye, c'est ça qui est USGPN, parce que garde présidentielle, allez. Yo Krasel, donc, il y a besoin de l'autre unité pour sécuriser le président. Et c'est là oh. que les Américains ont travaillé. c'est moi qui te ils ont recommandé pour m'aller Et à vrai dire, validé par le Major Midar, qui à ce moment était un élément de la sécurité du président. Non, il faut que les gens qui ont validé dans le palais, mais sénateur nous avons tellement de choses pour nous, nous dire. Mais ce que je trouve qui est choquant, c'est qu'au fait, l'Oréal livre, où il n'y a pas qu'à expliquer. Que Oual dans sécurité et palais national, yo pas koné que c'était un choix, un proposition, basé le de trois du qui côté des gens avec qui je travaillais à ce moment. Eh ben, sénateur, pas j'ai dit, c'est parce que pa était <rire> pa tellement dans la filiale de drogue que non, bon. yo était obligé de mettre dans le palais pour que yon faciliter, facilité, alors que tu fait fait logistique je... ou bon. même t'as fait, cette l'autre bon, bagaille. moi, je dans palais, l'homme est dans palais. Non, puisque ma forme est unité, le président qu'on connaît que mes recommandations américaines ont fait. Mais l'homme qui venait à parler, c'est après trois mois, après quatre mois, cinq mois, le président Harris de l'eau, il a présenté tout le monde. Et le samouel, lui. Non, c'était la sécurité était une sécurité qui était la sécurité par la structure américaine. Oui, la sécurité était prise en charge par les Américains. On va te rentrer en sécurité, et bien si l'Amérique n'est pas de valide, non? 1994, 1995 jusqu'à 1996, à l'arrivée des Canadiens, la structure était contrôlée par les Américains. Mais, sénateur, comment expliquer de 2001 à 2004, ou pas Haïti, ou après 6 heures, enfin 6 cours par semaine. Six cours par, par, six période, coups par semaine. Ou pas, tout le monde à l'Université de Montréal, ou après six cours. Chaque cours, 3 crédits. Vous dit, ou pas vraiment, pour faire l'autre travail, si faire maîtriser ça. Comment expliquer que... Physiquement, ou pas de sous-place, c'est-à-dire que tout le monde qui fait un peu d'histoire dans la presse ou sous Google, ou que mouvement à la quête, en tout cas, il était daté de période d'absence. Comment expliquer que là, il dit que c'est ou même qui se encore Alors, ou qu'on est dans la quête, faire un draf là. Mm -hmm. Monsieur Dikantra, mette à m. dit quand vous avez arrêté le oui, c'est dit, M. dit vous avez dit, pas de ça, pas de ça. <laughs> ça veut dire que l'homme <laughs> Canada, je ne sais pas e Canada. Ou pendant le Canada, je dis c'est domaine. Je que je que je fais ceci. Je je Je Canada. De toute façon, passe là. De 2001 à 2004, passe-pomme là. Je montre que moi-même, je moi suis parti au Canada. Je suis Canada. Je suis m'diskan visa étudiant. En tout cas, sénateur. Mais pendant ce temps, je ne suis pas qu'on est. Canada. Je dis Je Canada. Non, non, non, non, pas fait ça. So, Mais, sénateur, comment on fait qu'on est. À un certain point, à qui est-ce qui collaborent collaboré? Oh, nous avons tout que nous avons tout le nous qui dit beaucoup nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons tout que nous y a certains nous que nous avons dit que nous mais il y nous avons dit que nous connais. Et moi, nous bon, ça que nous moi connais. que nous pas dit que nous en pile. Et nous connais tout a appris le nous qui nous qui à un certain moment t'est tourné pour pas grand-dis ça, nous connaissons tout le monde. Donc au fait même pas citer nos personne. Même pas ces côtés population à monsieur... à parce mais, que les tweets sont là. Mais côté monsieur Travé Tétli c'est le rapport au niveau international. Monsieur tellement connaît même au niveau international, il n'y a pas découvrir c'est lui que monsieur Poté propre livre li, qui c'est livre Maxquel. Et puis, il fait référence à Max Kiel, uh -huh. qui t'a dit même bagaille avec lui dans le rapport. Hein? <laughs> où so où so bah, ça, ils bah, témoins Parce que M. est tellement amusé que lui, il sait dit vous êtes grave neuf lui, lui, lui, À à lui, lui, lui, lui, lui, que il lui, lui, lui, lui, je lui, lui, lui, lui, lui, de bonne fois, ou essaye, jouen max Kiel et puis c'est là où on n'a pas à jouen ni, ou écrit l'ONU, ou pas à jouen ni, les maison d'édition, pas à maisons d'édition, c'est l'histoire disant qui est édité, l'oreille et compagnie qui ont imprimé, ou pas à ni, sénateur au son j'ai dernier interview, a dit nous même, copyright, droit d'auteur, monsieur tellement pas à monsieur pas enregistré tête li dans droit d'auteur donc ça montrait que vraiment il y a un guy sous -wash. Nous t'es qu'à continuer très longtemps mais dans ce sens-là euh, l'important li sous qu'à fond deux trois commentaires pour ne pas se tromper d'ennemi parce que sous t'as l'attaqué cette moon qui recevra pour monsieur peut-être qu'à la limite t'as pas attaqué des moon qui aujourd'hui de bonne foi et après réaliser que lis sale les Nations Unies Quelque part, les Nations Unies n'ont pas foutu à l'aise à un monde qui mettait autant de horreur sous d'ol et qui travaillait pour lui et qui pas dit que c'est lui qui est qu'on livre comme ça, qui la réellement salopé employeur Voilà. Comme par exemple, toi moi même j'ai trois questions, trois bagages me dit. Un, je dis déjà que je ne me suis pas trompé d'ennemis. C'est vrai que Canada et les États-Unis ont pris les sanctions, mais c'est rapports rapport local. C'est on, on lutte, justement, qui était posé dans Kassa personnellement, côté que depuis 2019, N'a fait des rapports contre moi, personnellement, par rapport à Petro-Caribé. Ça, c'est la première chose. Donc, 3 je, je parle de la base, et de la base pour me remonter, et pour demander pays se réévaluer, Question ça, parce que les rapports ont été faussés, comme le sénateur Lee, sénateur américain, dit les preuves sont insuffisantes pour y apprendre sanction Donc, débat, le débat est déjà aux États-Unis. Donc, moi-même, moi, moi poser problème ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, pensez que, peuple ici qu'on est question pétro-caribéa, je connaît 4,2 milliards. Jodi, dollars qui perdent, vous connaissez que jodi, a bataille, ça a pas fini, parce que tout les lapidateurs font pour que le dossier soit caché, et yo puni au contraire, les qui ont fait justement eu, rapport ça Troisièmement, nous allons loin. Nous avons écrit l'affaire légale Nations Unies, nous avons des confrontations avec Brett Gabner, qui est ce qui a pour que nous ka démonter question questions à vous, nous retirer retirer eh bien, sous, sous, sous tout ce qui Amazon, réseaux sociaux, et si ce pas ça, attaquer Monsieur la justice, parce que justement, nous pensons que immédiatement que le rapport se ressortit, le pays a préévalué question question, Parce que yo weke, question question, était posée à partir de conflits locaux, que malheureusement, les gens qui étaient au pouvoir, qui étaient bras, ils ont potel au niveau de l'international. Nous dit tout le monde, vraiment, merci. Et merci de ce que nous recevons dans l'émission. Tout fanatique haïtien en action nous pas bataille. Moi, tant suis allé de se faire. Ce n'est pas Le tellement de nous avons dit que vous avez dit problème vous avez dit que même avez dit que vous avez dit que même que parti, dit que que vous dit que vous avez dit la, vous avez dit fait dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que fait ans nous avons pile l'exemple concernant les cabals, n'a avons dit monsieur qui est bela, par la guerre, nous pas de vague, n'a pas continué le combat et approche, nous c'est approche, académique, en suivant ça, pas été dans voie émotions, pas été dans vos masques, pas été dans le journal, en nous garder qu'ils de façon correcte, merci à pile